Bonjour, c'est la chaîne tutoriel numéro 1 spécialisée en informatique et voici le nom de ma chaîne. Aujourd'hui, on va répondre aux questions « Comment augmenter le nombre de vues ?» de vos vidéos YouTube et voici les 5 diamants pour augmenter votre nombre de vues sur YouTube. Premier avis, arrachez un bon classement dans la recherche YouTube. Les vidéos sur YouTube ont des descriptions écrites et des tags. Il faut bien écrire ces informations sur la vidéo. Comme vous, vous savez, dans tous les vidéos YouTube, vous voyez une petite description sur la vidéo qui informe sur le sujet de la vidéo. Cette phrase de description, c'est le secret numéro 1 qui permet d'obtenir un bon classement pour vos vidéos dans la recherche. Il y a des YouTubeurs qui n'ont pas d'expérience en matière de YouTube se moquent de la description de la vidéo. Ils mettent une phrase quelconque. Ils croient s'ils produisent des vidéos avec du matériel haute définition et avec des meilleurs logiciels, ils vont être au top 10 des vidéos au nombre de vues et qui n'ont et, et quand ils lancent son vidéo, il se choque, car la vidéo n'a obtenu après un mois, par exemple, qu'un faible nombre de vues, exemple 30 vues. Et tout cela, pourquoi Car ils n'ont pas écrit des tags et les descriptions de la vidéo. Et voici comment écrire des bons tags et des bons descriptions. Premièrement. Voir la liste top 10 des vidéos qui ont le même sujet que votre vidéo. Deuxièmement, écrire une phrase de description presque similaire à leur phrase. Troisièmement, mettre des mots clés de plus. Quand quelqu'un cherche exemple comment créer une chaîne YouTube, il va trouver la vid ta vidéo au top 10 dans sa recherche deuxième avis faire de la publicité pour votre chaîne et pour chacun de tes vidéos pour que vous pour que vos vidéos prennent le maximum de vues il faut faire de la publicité pour ta chaîne. Il y a deux façons. Une façon payante et une autre gratuite. Le, pré, le plus préféré par les YouTubers, la publicité est gratuite. Et voici comment faire. Il faut mettre des photos de votre chaîne ou quelques photos sur tes vidéos dans les réseaux sociaux. Comme le géant Facebook, Instagram. Twitter, Google+, et Snapchat, etc. Vous pouvez mettre aussi des vidéos de votre chaîne aussi. Tu peux créer une page Facebook. Elle vous aidera à augmenter le nombre de vues de tes vidéos. Il faut mettre aussi sur les photos de ta chaîne ou de tes vidéos une description en indiquant le nom de la chaîne et quelques informations sur la vie, la vidéo en demandant de s'abonner à ta chaîne et aussi de mettre un petit pouce levé et tu verras que le nombre de vues de, ta, de tes vidéos augmente d'une façon très rapide. Troisième avis. Coopérer avec d'autres YouTuber. Pour coopérer avec des youtubeurs, c'est simple. Utilisez Facebook et écrivez le nom des youtubeurs que vous voulez contacter. Et utilisez l'application Messenger de Facebook. Soyez sûr et certain que presque tous les youtubeurs de la planète collaborent entre eux et après et entre eux d'après le Facebook. Puis demandez des informations aux youtubeurs qui ont de bonnes expériences en matière YouTube. Cette collaboration va vous permettre de gagner un énorme pourcentage de vues. Quatrième avis. Bien choisir le sujet de vos vidéos. Pour choisir un bon sujet, il faut faire une bonne recherche dans l'Internet et faire un petit sondage et choisir les questions que les internautes cherchent souvent dans les sites Web. Prendre la question que vous pouvez faire une vidéo avec. Si les internautes posent une question, il faut que ta vidéo soit la réponse. En choisissant le meilleur sujet, vous voyez comment le nombre de vues de ta vidéo augmente d'une façon très rapide. Cinquième avis. Choisir bien la miniature de la vidéo. Lorsqu'on cherche une vidéo sur YouTube, on voit un écran constant et un triangle au milieu de cet écran. Dans la vue de face de l'écran, on voit une image constante. C'est la miniature qui attire les internautes Il leur oblige de choisir une vidéo et laisser l'autre. Je vous propose de collaborer avec ma prochaine vidéo. N'oubliez pas, mettre un petit pouce levé et abonnez-vous à ma chaîne. Rien à perdre, tout à gagner. Merci.